du Seigneur soit béni, Amen. que le Seigneur vous bénisse tous richement. Amen. Je suis très heureux de pouvoir vous rassembler aujourd'hui encore ici, et mes frères et sœurs de, de Brué qui sont venus aussi de loin et j'ai vu aussi ceux qui sont venus aussi de, de l'autre côté aussi, de, de la partie de la France. Je remercie le pasteur notre frère qui m'a invité, aussi la présence de mon précieux frère et pasteurs Yves, et avec tous les précieux frères et sœurs aussi, de brûer, et que Dieu bénisse aussi mes frères et sœurs de Bruxelles, qui sont ici aussi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Allez, je vois mon frère Arnaud là-bas dans le fond, que le Seigneur te bénisse. Et nous sommes heureux, J'étais heureux aussi, vous savez, j'aime beaucoup chanter, comme j'étais là aussi, et j'ai entendu ma soeur. Elle est, elle, est, elle est où, la soeur qui a chanté Mais elle a vraiment une belle voix. Mmh. Mmh. La voix, est mmh. chanteuse. Et, et, et, et j'aurais aimé que, probablement, Dieu voulant, après, si nous avons l'occasion, qu'il nous chante encore, donner la Ce mmh. serait vraiment un cantique que j'aimerais bien que nous puissions chanter. C'est merveilleux, c'est très touchant. Pour moi, ça me touche beaucoup. Et, et j'ai rendu gloire au Seigneur. Je crois avoir entendu la voix de notre frère... Ici, qui joue le guideur Pascal. Ah, ben oui, il est là. Hein? Que Dieu soit béni. Donc, je suis heureux parce que quand on peut retrouver ce frères et sœurs. Ah oui, je vois ma sœur qui est assise là. Notre sœur, oh oui, Françoise, Françoise ma sœur Françoise. Que Dieu te bénisse. Oui, tout le monde est là, que Dieu vous bénisse. Si ah oui, je dois essayer de voir, venez chacun. Mais c'est vrai que j'essaie de voir, mais parfois de loin, on a difficile de pouvoir aussi voir. Mais soyez bénis. Amen. Que le Seigneur vous bénisse beaucoup et, et je suis heureux quand je peux me retrouver aussi avec mes frères et sœurs et d'avoir ce temps de communion, comme nous l'avons entendu effectivement euh, par les serviteurs de Dieu qui nous ont parlé tout à l'heure. Nous réalisons que c'est un privilège pour nous de pouvoir réellement être rassemblés dans un temps comme ceci, et surtout avec des bien-aimés qui viennent de différents endroits, ayant toujours le même motif et le même but, le même désir aussi dans notre cœur, c'est de pouvoir vraiment nous tenir dans la présence de notre Dieu. Nous avons cette soif parce que vous pouvez réaliser combien dans le temps passé, dans l'Ancien Testament où tout un chacun, je pense, chaque enfant d'Israël effectivement, qui faisait partie effectivement d'une des tribus d'Israël parce qu'elle avait douze, effectivement, et qui a eu à pouvoir avoir cette grâce de pouvoir d'abord faire partie de la postérité d'Abraham et aussi faire partie aussi d'une de, des tribus et aussi avoir été circoncis le huitième jour, comme cela a été donc prescrit tout mal, effectivement, comme le Seigneur l'avait fait, savoir effectivement, à Abraham, pour que euh, c'est lui qui était donc circoncis, rentré effectivement dans les liens, effectivement, dans la communion avec Dieu, dans la promesse aussi, effectivement, parce que il fallait que la circoncision ait eu lieu pour maintenant qu'ils soit aussi dans l'appartenance effectivement à ces dieux, parce que sans circoncision effectivement, celui qui ne l'était pas était donc exclu. Donc il veillait à ce que il puisse être circoncis, parce que la promesse de Dieu était qu'effectivement, que dans la circoncision qu'ils auraient eu à pouvoir avoir, c'est à ce moment-là effectivement que ça montre effectivement que l'alliance qu'ils ont avec moi, en sorte que moi, je deviens leur Dieu parce qu'il a fait d'abord cette alliance avec Abraham en lui disant que je fais alliance avec toi en sorte que je serai donc ton Dieu et aussi le Dieu de ta postérité après toi. Donc là, il a insisté pour que pour que cette alliance soit vraiment effective. Effectivement, il fallait qu'il y ait un signe à lui donner. Effectivement, ces signes était donc le, la circoncision. Donc chaque fils effectivement, donc chaque mâle chaque homme qui était dans, dans les tribus, effectivement, qui faisait partie de, de ce tribut d'Israël, devait veiller à ce que, et pour qu'il soit vraiment en relation, qu'il soit compté parmi le peuple de Dieu, à ce que la circoncision soit réellement aussi marquée dans son corps. C'était quelque chose qu effectivement, qui était visible. Et par rapport aux autres nations, c'était vraiment. Un signe de distinction, un signe de différence, parce que les autres nations étaient réellement des, des incirconcis. Mais là, quand on voyait effectivement la circoncision, que, qui, était, qui était circoncis, effectivement, on s'est rendu compte qu'il y a eu quelque chose qui était passé, ce que a une relation avec le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alors, le désir de tout un chacun. D'abord, c'est de pouvoir être dans cette marche avec ces dieux. Et surtout aussi, de pouvoir avoir la communion avec Dieu. Et surtout aussi, d'être aussi dans la présence de Dieu Tout-Puissant. Regardez comment les choses se sont passées. Ils avaient tous ces désirs-là, effectivement. Mais, les choses avec Dieu sont comme Dieu veut l'établir, Parce que le Seigneur, notre Dieu, est un Dieu qui est saint. Et comme... Et cela est montré aussi dans les scènes d'Écriture. Je pense que dans le livre d'Apocalypse, nous le voyons aussi, où on voit les quatre êtres vivants qui sont autour du trône, où euh, il crie effectivement jour et nuit, Saint, Saint, Saint, donc l'Éternel, notre Dieu. Donc effectivement, nous, nous réalisons qu'effectivement que là où il est, pour pouvoir s'approcher, on ne peut pas s'approcher de n'importe quelle manière. Parce que les quatre êtres vivants sont donc les gardiens du trône. Nous avons aussi remarqué aussi que, dans le livre d'Ésaïe aussi, je pense que vous l'avez lu, Isaïe aussi, lorsque, euh, cet homme Isaïe, effectivement, a eu à pouvoir avoir la grâce que le voile du rideau, dans des rideaux de l'autre côté soit ouvert pour qu'il puisse au moins regarder un peu au-delà du rideau, il a eu à pouvoir trembler parce que il a vu une scène qui l'a vraiment aussi touché de pouvoir voir. Je pense que c'est dans le livre d'Isaïe, effectivement, cela. De voir, effectivement, comment les choses étaient et qu'il réalisait que ses yeux ont eu à pouvoir Voir effectivement le saint qui il était un homme pécheur, c'est-à-dire qu'il était tellement un pécheur, et qu'autour de lui, je pense que c'est au chapitre 5 ou 6, mais il faut peut-être voir effectivement pour que nous lisons enfin, que chacun voit à peu près ce que nous lisons. Esaïe au chapitre 6, c'est cela. Esaïe 6, nous disons, on dit, « L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple, des séraphins s'étaient nés au-dessus de lui. Ils avaient chacun six ailes, deux dont ils se couvraient la face, deux dont ils se couvraient les pieds, et deux dont ils se servaient pour voler. Et criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint, et l'Éternel des armées, et toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent donc ébralées dans leur fondement par la voix de qui entendissait, et la maison se remplit donc de fumée. Alors j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme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 c'est vrai qu'il avait entendu parler de ces dieux parce qu'on en a parlé. Mais ces jours-là, il a eu cette grâce de poids. cétait dans une, une telle position que le, le voile, effectivement, le, les rideaux, effectivement, de l'autre côté ont été donc un peu ouverts pour qu'il voie, et même, effectivement, un tout petit peu, ce qui se passe, effectivement, de l'autre côté. C'est là qu'il s'est rendu compte qu'effectivement, que, ben, les dieux dont il parlait comme ça, effectivement, il ne se rendait pas compte de sa grandeur, de sa taille, effectivement. Et là, quand il l'as vu, effectivement, que, oh, il dit ici, il le décrit, mais les séraphins s'étaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun six ans. Donc, deux, ils se sont la face, deux dont ils se trouvaient les pieds, et deux dont ils servaient pour voler. Donc, et puis, il criait en fait, dis, saint, saint, saint, et l'Éternel désarmé. Donc, effectivement, c'est Dieu est vraiment tellement saint que même les séraphins qui sont devant lui ne peuvent même pas lever la face pour le regarder. Et même encore, effectivement, il se couvre les pieds. Mais quelle, quelle révérence, effectivement, à l'endroit de ces dieux. Donc, il s'est rendu compte qu'effectivement, que je parlais des choses de Dieu tout à fait à la légère, de ces dieux à la légère, mais ces dieux étaient grand dieu. Que là où il se trouve, effectivement, oh! Mais il est entouré des anges, il est entouré des séraphins, parce qu'il est tellement glorieux, il est tellement saint, qu'on ne peut même pas le regarder. Donc, ils ont des ailes pour pouvoir le voir. Alors, il dit, mais je suis perdu, parce que mes yeux ont vu cette scène. Donc c'est pour dire qu'effectivement que Dieu, c'est Dieu est vraiment un Dieu très saint. Et alors, c'est pour ça que même quand le peuple d'Israël marchait effectivement avec ce Dieu, pour arriver à pouvoir même à faire des tout pour les toilettes, donc c'est-à-dire que dans les camps dans lesquels ils se trouvaient, il devaient aller plus loin pour faire ce qu'il fallait faire effectivement à l'extérieur, afin que l'endroit où ils étaient effectivement ne soit pas suivi. Dieu est un Dieu très, il est particulier dans sa façon de faire. Alors que ce peuple-là, vous les désirez effectivement aussi quand même entrer dans la présence de ces dieux. Vous vous souvenez, je pense qu'en ce moment, ils ont même demandé à, à Moïse, parce que quand Moïse montait, et descendait effectivement, il dit bon, l'Éternel a dit, dit non, mais maintenant ce que nous voulons, c'est que ces dieux puissent vraiment si nous parler. Je pense que vous vous souvenez de cela. Alors, il leur a dit effectivement, ben, mais qu'ils viennent, il n'y a pas de problème, je veux leur parler, parce qu'ils veulent que je leur parle, il n'y a pas de problème, mais qu'ils ne puissent pas toucher la montagne. Il dit même, si une bête touche la montagne, il doit être lapidée. C'est pour que nous comprenions effectivement la, la sainteté de ces dieux quand on parle qu'il est saint, il est vraiment saint. Amen. Et là, ces hommes et ces femmes effectivement qui le servaient, qui, qui, qui l'adoraient effectivement, voulaient quand même cette approche de ces dieux. Et quand ces dieux s'est approché quand même, parce qu'il voulait que lui-même leur parle effectivement de, et sa bouche, effectivement, parce qu'il ne voulait pas tu intervenir sais, comme Moïse, dis, on te connaît, tu viens, tu montes, tu descends, Dieu te dit, et c'est non, non. On veut nous-mêmes entendre ces dieux nous parler. Et voilà que comme vous savez comment le spectacle se passé, quand Dieu est descendu, effectivement, là, la montagne était enfumée. La montagne, il y avait du feu, dont la montagne elle-même, la montagne, tremblait. Donc effectivement, parce que c'est dieu là étaient un Dieu tout-puissant, un Dieu qui est saint. Et là, le peuple a crié en disant que Dieu ne nous parle pas. Mais Moïse, toi, monte, effectivement, il ne te parle pas, parce qu'il nous parle, nous allons donc mourir. Et c'est comme cela que le Seigneur eu à pouvoir dire, effectivement, que le peuple avait bien parlé. Donc, nous réalisons cela. Et ainsi que pendant même l'adoration, effectivement, parce que c'était quand même les désirs profonds, les, au plus profond du cœur de ces, ces hommes-là, ces femmes, effectivement, ils avaient une grâce particulière que les nations n'avaient pas. Eux, ils avaient vraiment un Dieu qui parlait. Parce que les nations avaient avec Dieu qui ne parlait pas. C'était les prêtres qui venaient dire simplement que quand on coupe effectivement les entrailles, oui, on voit on voit les entrailles de poisson. Mais en fait, les, les statues ne parlaient pas. Mais là, ils avaient Dieu qui parlait. Amen. Et même s'ils si pouvaient penser que oh mais Moïse nous amène en bateau, il monte et puis descend Dieu. Il dit Dieu a parlé alors que c'est dire que ce n'a pas parlé. Il dit mais maintenant, nous voulons l'entendre, effectivement, mais Dieu est descendu. Donc ils ont vu quand même sur la montagne, qu effectivement que oh mais c'est Dieu dont Moïse nous a parlé. Il parle aussi, effectivement, il est aussi puissant, même, même la montagne tremble, effectivement. Ça on n'a pas vu d'un autre Dieu. Donc le Seigneur, Dieu, le Dieu d'Abraham, leur père, leur a témoigné qu'il était vraiment un Dieu qui était vivant. Amen. Un Dieu qui avait une bouche et qui parlait. Amen. Un Dieu qui avait les yeux et qui voyait aussi. C'était en fait, effectivement, qu'il ne puisse pas penser qu'il servait à un mythe. D'où effectivement le désir de pouvoir être dans la présence de ces dieux, puisque c'est un Dieu que nous adorons en fait. Or si nous adorons ces dieux, nous voulons aussi être dans la présence de ces dieux continuellement. Ça a toujours été la soif, effectivement, plus profonde de chaque véritable enfant de Dieu, je pense, un croyant, effectivement, qui croit en son Dieu. Amen. Pour autant qu'on <rire> soit qu'on désire, effectivement. C'est pour ça d'ailleurs que la question avait été posée. Quel est le plus grand, et le plus, plus grand, le premier, tous les commandements, écoute oui, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique. Et qu'est-ce qui a suivi ensuite Tu l'aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme, de ta force, de ta pensée. Donc, quand on aime Dieu, on voudrait quand même être dans sa présence. Amen. Mais tout ce peuple-là, effectivement, c'était vraiment leur désir, puisqu'ils avaient même dit, nous voulons que Dieu nous passe. C'est-à-dire qu'ils avaient un désir dans leur cœur. Et puis, ce n'étaient pas des gens qui étaient des incroyants. Non messieurs c'était la postérité d'Abraham. Donc c'était un peuple mis à part et qui même pendant qu'il était un esclavage était instruit. Amen. Et qui savait qu'effectivement qu ils avaient un Dieu. Amen. Parce que le fait d'être dans cette contrée-là, ils savaient leur origine, ils savaient comment ça était arrivé effectivement pour être dans cette situation effectivement d'esclavage. Et ils avaient, mais ils avaient une promesse que le Dieu de nos pères, notre père Abraham avait fait la promesse à notre père Abraham que oui, que nous serons asservis pendant un temps, mais il arrivera un temps où nous sortirons. L'esclavage. Oui. Amen. Il n'avait pas perdu, effectivement, espoir. C'est parce que malgré les côtés qu'ils étaient effectivement dans ces conditions, ils servaient quand même ces dieux. C'est pour ça que lorsque le Seigneur a eu à pouvoir visiter Moïse, il a dit « Va voir les anciens d'Israël. » Montre-leur les signes, dis-leur qu'effectivement, parce qu'il avait posé la question, qui leur dirait-ce qu'il m'envoie vers vous? Il dit, mais les dieux de vos pères, les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac, les dieux de Jacob, le présent, quand on dit les dit le présent, donc le dieu qui est présent, le suis suis, m'envoie vers vous. Alors tu lui montras les signes, effectivement, pour qu'ils voient effectivement que je t'ai rencontré, c'est pour ça qu'il avait les signes, là et avec aussi le bâton. Il est allé, vous disait le Il les a montré les signes. Alors ils se sauvent. Et Jésus disait que le Seigneur nous a visités, effectivement, le temps Donc, effectivement, que dans le corps, ils avaient... Et au puis, puis, quand ils sont sortis aussi, ils voyaient que leur Dieu était sous la forme de colonne de feu, colonnes de nuée, effectivement, vous le savez, effectivement. Donc, ils vivaient, ils marchaient avec ces dieux dont ils savaient que ce n'était pas quand même quelque chose d'imaginaire, mais, effectivement, il y avait quand même parfois dans le corps « Est-ce vraiment, est-ce vraiment... » Et même quand ils sont arrivés quelque part, effectivement, donc, là, la mer rouge, effectivement, quelque part, au plus profond, il s'est passé quelque chose dans chacun d'eux. En ayant vu effectivement que une chose tout à fait impossible, l'eau qui était là. Et pour pouvoir passer, il fallait des grands bateaux pour traverser, mais pas de bateaux, effectivement. Mais voilà que comment pouvoir y passer. Dieu a ouvert donc la mer, effectivement, oui. Dieu. Et le peuple pouvait donc passer. Ils ont réalisé que leur Dieu était donc capable. Donc le désir était là. Et voilà que ce Dieu, comprenant voilà, effectivement ce que ce peuple voulait aussi, mais pour l'approcher, ce n'était pas possible. Qu'est-ce qu'il a eu à pouvoir faire Il a eu à pouvoir établir effectivement le tabernacle. Vous voyez comment le tabernacle était dressé. C'est important que vous saisissiez ces choses. Elles sont nécessaires. Le peuple avait le désir de pouvoir directement aussi s'approcher de Dieu. Mais il ne pouvait pas. Il y avait seulement un endroit où tout ce peuple qui voulait effectivement, pour entrer dans la présence de Dieu, devait s'arrêter, se tenir, c'était les parvis. Donc tout un chacun venait dans les parvis et s'arrêtait dans ces parvis-là. Et de l'autre côté, effectivement, alors, il y avait ce que Dieu avait choisi, C'était donc de Lévites, effectivement, qu'il avait une grâce particulière de pouvoir entrer dans un lieu qu'on appelle le lieu, très, le lieu saint. Et d'abord, les parvis étaient pour tout le monde. Et pourtant, c'est tout le monde-là, avait un désir, effectivement, de voir quand même, voir, effectivement, et puis être dans la présence de ces dieux. Mais ils ne pouvaient pas, celle les vides, effectivement, qui étaient aussi loin d'une manière particulière, pour entrer dans ces services-là, qui est simplement, une partie après, par vie, ils entraient dans le lieu saint. C'est les vides qui étaient dans la partie de lieu saint. Ils avaient aussi les désirs, s'il vous plaît, votre attention, votre attention ça. C'est l'évite, effectivement, avec, parce que c'est nécessaire. C'est l'évite, effectivement, étaient des hommes qui étaient choisis, ils étaient nés lévites, parce qu'ils venaient d'attribuer de lévites. Oui. Vous connaissez cela, non? Amen. Donc, choisis par le Seigneur, effectivement, et ils étaient, moins par le Seigneur, choisis pour le service à la maison de Dieu. Oui. Mm -hmm. Mais ces hommes-là étaient répartis aussi en classe. Oui. Ceux qui étaient là pour les sacrifices à l'extérieur, et ceux qui entraient dans le lieu saint, pour les propositions, les, proportions, les parfaits, donc, tout ça, donc, c'est ceux-là aussi, effectivement, même ceux qui étaient dans le lieu saint, ils avaient aussi les désirs, comme le peuple qui était à l'extérieur, de pouvoir être dans la présence de Dieu. Mais ceux qui étaient dans le lieu saint ne pouvaient pas avoir la possibilité de pouvoir voir ce Dieu, parce qu'on ne va pas dans la présence de Dieu comme on veut. Ne pensez pas, frère et que qu'aujourd'hui ça a changé. Non, parce que Dieu ne change pas sa façon de faire. Amen. Oui, le Seigneur, quand il était sur la terre, il dit, mais, il, dit, mais, il dit, mais je ne suis pas venu pour abolir la loi. Je suis venu pour accomplir la loi. Amen. Donc la manière d'agir de Dieu n'a jamais changé. Donc ceux qui étaient là, même dans les lieux saints, effectivement, où ils étaient tellement heureux, parce que dans ces lieux-là, le peuple ne veut même pas entrer. C'était des lévites consacrés, effectivement, qui travaillaient dans cet endroit, qui voulaient faire ce qu'ils devaient faire, effectivement, parce qu'ils es pour ça. Mais ils devaient simplement rester là. Et là, dans les lieux saints, <rire> il n'y avait pas Dieu dedans. Est-ce que vous comprenez, frère? Est-ce que vous saisissez ici? Donc tout le peuple désirait vraiment dire, nous voulons atteindre la présence de Dieu. Mais il y avait d'abord le parvis, tout va dans le parvis, mais Dieu n'était pas vu dans le parvis. Amen. Alors, on entre dans une phase aussi importante. Ah oui, c'est là que c'est nécessaire. C'est là qu'on entre effectivement, dans le lieu saint. Là, on l'appelle bien saint parce que c'est un lieu saint. On dit que dans le lieu saint, quand on rentre, effectivement, eh bien là, on va arriver aussi voir Dieu. Mais là aussi, Dieu n'y était pas. Mm -hmm. J'ai dit que le Seigneur, le Dieu de la parole de la Bible, ne change pas sa façon de faire. Amen. Toi aussi, mon frère, c'est ton désir. Toi aussi, ma soeur, c'est ton désir. D'être en communion avec Dieu et de pouvoir être la présence de ces dieux. Amen. Mais regardez comment Dieu fait avec toi, monsieur. Tu es d'abord celui qui reçoit. Par la foi, tu crois au Seigneur, n'est-ce pas mais tu as la justification. Amen. La justification, quand tu as ces tu es encore dans le parvis, monsieur. Amen. Dans le parvis, Dieu n'est pas là. Amen. Mmh. Amen. Et pourtant, les désir que tu as dit, je veux avoir de communion avec Dieu, parce que c'est normal. C'est un dieu éthotypique. Je demande votre attention, s'il vous plaît. Parce que c'est Dieu, effectivement, c'est Dieu que tu désires. Tu ne peux pas adorer un Dieu que tu ne peux pas connaître. Je veux besoin d'adorer. J'adore un Dieu que je vais expérimenter. Un Dieu que je veux avoir en communion avec lui. Un Dieu qui me parle aussi. Oui, monsieur. Mais dans les parvis, Dieu n'est pas là. Ah oui. <rire> Allez par effectivement, c'est le, le sacrificateur que vous trouvez qui fait effectivement, effectivement, qui, qui reçoit votre, votre, votre, votre, votre vente que vous avez effectivement au sacrifice, et qui fait ça, effectivement. Vous connaissez, non oui. Parce que la justification, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez Amen. Là aussi, Dieu n'est pas là. Et comme nous disions tout à l'heure que. Ceux qui sont dans le lieu saint, c'est un privilège déjà pour eux parce qu'ils <rire> ont quitté le parvis pour entrer dans la partie où tout le monde ne peut pas entrer. Parce que pour entrer là-dedans, alors il faut quelque chose de particulier qui soit passé. D'abord, que tu aies d'abord accompli tout ce qui devait être accompli effectivement dans le parvis, que tu aies fait ce qui devait être fait et puis à ce moment-là, tu rentres. Et comme nous l'avons entendu aussi, eh ben, ce n'était pas n'importe qui qui pouvait rentrer dans le lieu saint, dans les temps anciens. Et quand il rentrait dans cet endroit, le lieu saint, nous le disions encore, Dieu, Dieu n'était pas dans le lieu saint. Ce que nous avons comme désir, ce que Dieu désire, je pense que vous devez comprendre aussi quand même que le désir de Dieu est de pouvoir avoir une communion avec quand même son adorateur. Est-ce que vous le croyez Amen. Amen. Quand Dieu a créé Adam, qu'est-ce qu'il a fait d'Adam Il a placé dans un lieu. Et pour quelle raison Mais pour qu'il puisse avoir communion avec lui. C'est-à-dire qu'il puisse arriver à pouvoir parler avec lui, dans cet endroit-là. Dans la jardin d'Éden, effectivement, la Bible dit que le Seigneur descendait et il parlait avec Adam. Adam était en communion avec son Dieu, était en communion avec son Créateur, était en communion avec son Père. Donc, il était un homme tellement comblé, parce que il était dans, dans une condition telle que chose, euh, c'est parce qu'il était en communion avec son Dieu, ah tout ce que son Dieu a créé était aussi sous sa domination. Amen. Que, il dit que tu dois dominer sur tout, effectivement. L'homme était à l'aise, effectivement, il dit lui. Quand Dieu est avec moi, mais je domine sur toute chose. Vous savez que... <rire> mais dans, dans les paradis, Dieu n'est pas là, monsieur. Dans les lieux aussi, Dieu n'est pas là. Ce que nous voulons, c'est que, oh, que nous puissions être avec ces dieux parce que, comme l'Écriture le dit, votre attention s'il vous plaît. Si Dieu est pour nous, est avec nous, mmh. alors qui sera contre nous. Amen. Tu ne peux pas dire que si Dieu est avec moi, alors que Dieu n'est pas avec toi. Pour mmh. que tout soit possible pour toi, il faut que Dieu soit avec toi. Amen. Mmh. Vous avez remarqué une chose, que notre précieux frère a lu l'écriture ici, c'est dans Jean. Jean chapitre 17. Je ne sais pas si vous avez prêté attention. Moi, quand on lit la parole de Dieu, je prête toujours attention à ce qu'on lit. C'est pour ça que c'est un conseil. Il a a une parole que je voudrais lire avec vous. Regarde. C'est pour ça que j'ai toujours eu à pouvoir dire, je demandé à parce que Daniel, s'il si, euh, avait besoin de Bibles pour puisse nous donner pour distribuer aux frères et soeurs, et même aussi à mon frère ici, il, si vous n'avez pas de Bible, dites, nous pouvons avoir des. Ils ont des Bibles gratuitement ici. Oui. Oui. Parce que c'est toujours important, quand le prédicateur lit la parole, que vous lisez aussi. Ah, oui. Ne venez pas sans. Ou si vous n'avez pas demandé, on va vous donner. Hein. Mais apprenez oui. à pouvoir avoir la Bible, parce c'est important parce que je peux dire quelque chose qui n'est pas écrit, vous dites Amen. Ah, pas correct. Donc il faut que vous littiez même sur la parole de Dieu. Amen. Donc avoir la Bible et lire, c'est toujours important. Amen. Le portefeuille, vous le portez, non Amen. La Bible n'est pas lourde, hein Amen. Enfin bon. Jean chapitre 17. Regardez ce que... Il a lu cette écriture tout à l'heure. Il est verset 1 au verset 11. Alors, moi je lis à partir du verset 6. Il dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu de Dieu. Vous avez entendu Amen. Je répète. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Amen. Vous avez saisi Amen. Je répète. Il prie, il dit, mais j'ai fait connaître ton nom aux hommes, c'est bien Aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Donc dans le monde, effectivement, où il y avait tout, effectivement, il y avait des hommes que, qui, qu lui avait donné à lui. Ce n'était pas tous les hommes. Amen. Non, non, non, non. Il y avait bien des hommes Il dit mais aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Amen. Amen. Que, je vais donner un exemple, effectivement. Amen. La foule peut-être comme elle est ici, effectivement. Mais dans le milieu ici, il y a le groupe qui lui a été donné. Je vais donner, effectivement, Amen. il y avait beaucoup de gens en Israël, mais il n'y en avait que douze. L'un était le fils de la perdition. Parce que quand il prie ici, il a dit que je ne prie pas pour le monde, monsieur. Est-ce que vous croyez? Vous voyez ça? Parce que quand on parle effectivement du monde, là, il y a des pharisiens, il y a des salissaires, il y a tous les croyants qui étaient en Israël. C'était des croyants, non? Il dit, mais je ne prie pas pour tout le monde. Il dit, moi, je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. C'est pour ça que vous, vous devez bien comprendre, frère. Et ce n'est pas tout le monde qui va apprécier le nom de Jésus. Ce n'est pas tout le monde qui va mettre ce nom à sa juste place. Tout le monde peut dire Jésus, Jésus. Mais toi, quand tu diras Jésus, tu sais de quel Jésus tu parles. Ce nom a une grande signification pour toi. Parce que tu sais ce que ce nom représente pour toi. Il y a un lien, alléluia, entre toi et ce nom-là. Il dit, j'ai fait connaître ton nom à toi. N'est-ce pas Aux oui. hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Vous suivez Merci frère. Merci beaucoup. il dit ici. Il dit. Et puis il continue à il dire. Ils étaient à toi. Vous suivez Et tu me les as donnés. Et qu'est-ce qu'ils ont fait Et ils ont gardé ta parole. Vous voyez comment les choses marchent. Il est impossible d'aimer la parole de Dieu et de garder la parole de Dieu. Si réellement il n'y a rien au-dedans de toi qui en fait reflète Dieu, il faut qu'il y ait une représentation de ces dieux en toi. Parce que Dieu ne fait rien par hasard. Et Je disais, regardez très bien comment il a dit, écoutez bien comment il disait les paroles. Il dit, mais ils ont gagné ta part. très bien, il dit, puis il dit, maintenant ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Amen. Vous suivez? Amen. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils les ont reçues. Amen. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Qu'est-ce qui est sorti de toi? Parce que maintenant, ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Qu'est-ce qui est sorti de Dieu? Qu'est-ce qu qui est sorti de Dieu? Vous savez, mon frère et ma soeur, ce qui fait de toi aussi ce que tu es, c'est ta parole. Amen. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Donc, quand ma soeur la parle, on entend la voix, sa parole et sa voix identifiée à la soeur Françoise. C'est vrai, nous. Amen. C'est quand même ce que vous êtes, quand vous parlez, parce que c'est ce que vous êtes, non? C'est pour ça qu'il faut que, quand tu dis une parole, garde ta parole que tu as donnée. Donc, quand tu parles, c'est toi, en fait, qui t'exprime. Donc, tes paroles qui sortent sont toi. N'est-ce pas? Tu es un homme, donc tes paroles sont les paroles d'un homme. Mais maintenant, ce qui sort de Dieu c'est quoi ce qui sort de Dieu, c'est sa parole. Donc ce qui sort de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est pour ça que dans Jean 1, on dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Amen. Et la parole a été faite Vous Oui, non? Amen. Donc, ces gens ici, qui ont été avec lui, effectivement, ils ont entendu parce qu'avant, ils avaient beaucoup de questions. Frère et soeur, il faut que vous prêtiez attention, que vous compreniez cela, c'est nécessaire, frère. Comme j'ai dit, je crois que c'était hier, on a dit, mais ne pensez pas qu'aller au ciel, c'est la fête pour tout le monde, que chacun de vous va aller au ciel comme ça. Non, messieurs, ce n'est pas un pays de football, un pays où chacun peut faire ce qu'il a vu. Non, en enfer, oui, mais pas au ciel. En enfer, vous pouvez aller comme vous voulez. Ah oui, c'est vrai. Mais au ciel, non. Le ciel est un lieu comme mais Le ciel est mon trône. La terre, mon marche, est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, il y a un propriétaire, s'il vous plaît. Amen. On ne fait pas ce qu'on veut, on ne va pas comme on veut. Et puis, c'est vrai, on joue tout en chrétien. Non, il faut faire très attention. C'est pas dit, Jésus, j'étais que je vais aller au ciel. Non, messieurs, il y a des conditions. Amen. Dieu n'est pas un sentimentaliste comme nous. Hein? Nous, on est des hommes et un sentiment. Lui, non. non. Ce sentiment, c'est. Sa parole. Ce qu'il a dit, soit nous on supplie souvent les gens frères, aux sœurs. Dieu n'a jamais supplié personne. C'est pour ça que même quand vraiment venez à l'assemblée, c'est comme si on doit vous supplier. S'il vous plaît, frères et sœurs, tenez pas même moins sous des fauteuils. Non! Tu dois te traiter durement avec un tartinime. Seigneur, c'est une grâce. Amen. Si tu m'as choisi, voir te connaître, je dois m'efforcer à marcher Amen. comme tu le veux. Et ça me plaise ou pas, c'est toi que je veux. Amen. Parce qu'avec certains, il se fait que les pasteurs disent une parole effectivement qui ne leur plaît pas. Je ne viens pas parce que là, ça ne colle pas avec ce que moi je pense. Mais la parole de Dieu n'a pas à coller avec tes pensées. Amen. Parce que dans quel ciel tu vas Ton ciel à toi Je ne sais pas si toi tu peux nous montrer ton ciel où il est. Il n'y a qu'un seul ciel. C'est le ciel de Dieu. Alors moi, je m'humilie je le supplie à genoux. Aie hey, pitié de moi, aide-moi à être croître avec toi. Oui, parce que je veux ça. Je veux faire ce que lui, il veut, parce que moi je veux. Alors nous comprenons. Il dit ici, si, il prie, il me dit, mais je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et eh puis il dit, mais, mais ils, ils ont reçu cela. Quand ils ont reçu ces paroles, quand Dieu a dit que la lumière soit, la Bible dit que la lumière fut. C'est-à-dire que la parole qui est sortie de la bouche de Dieu avait la vision exacte de comment la lumière devait être, Amen. où chaque atome devait se oh, trouver, chaque réflexion. La parole est sortie, et elle a produit exactement Amen. la Amen. pensée de Dieu Amen. et la vision de Dieu. Alors, quand la parole vient vers toi, elle a la vision de Dieu, elle a la pensée de Dieu. Quand tu la crois, elle produit en toi, mon frère. Tous ces dons pour lesquels Dieu voulait te faire C'est pour ça que la, la, la, je veux dire, la divinité On n'a pas beaucoup expliqué frère ils ont reçu ta parole Mais ils ont reconnu maintenant Que je suis sorti de toi Amen. Ça veut dire que je suis Dieu Amen. Oui monsieur, mais oui Mais c'est ça pour ça, oui Qu'est-ce qui a produit cela frère Mais c'est la parole C'est elle qui t'apporte la révélation, monsieur Oui madame pourquoi la Bible dit que oh, la foi, vient de ce qu'on entend. Il faut qu'on n'entende pas des histoires, ou de choses. cela. Que Dieu te bénisse. on entend la parole de Dieu. Frères et sœurs, j'ai prie que Dieu rende chaque fils de Dieu tellement exigente, à tel point que comme au temps de Josué. Josué Moïse est parti et puis Josué s'est élevé, effectivement, c'est Dieu qui est élevé. Et puis, effectivement, Dieu lui a parlé, et puis il va parler au peuple, il dit, voilà, bon faites ceci, faites ceci. Le peuple lui dit, il dit, Moïse, il dit Josué, tu nous dis de faire ceci ou de faire cela, nous ferons exactement ce que toi tu nous diras de faire. Si un homme s'élève contre toi, c'est nous avec qui il aura un problème avec nous. Donc tout ce que tu nous diras, nous le ferons. Mais, ta condition est celle-ci. Mais que Dieu qui était avec Moïse, toi, fais en sorte que ce Dieu est avec Moïse. Sois aussi avec toi, comme il a été avec Moïse. En cela, pour nous, il n'y a pas de problème. Frère, on embrasse n'importe quoi. On écoute n'importe quoi. Qu on passe à la parole de Dieu. Non, tout ça, quand, quand ce sont des choses qui, qui semblent être la parole de Dieu, il n'y a que du vent à l'intérieur. C'est comme la balle. Elle ne fera de vous simplement que des chrétiens d'une église, vous comprenez, d'une dénomination à nous vous appartenez. Comme vous savez, nous l'avons souvent se parlé, effectivement, quand vous recevez les Jésus des Baptistes, vous devenez un baptiste. Mmh, ça, soyez-en sûrs et Satan quand vous recevez les des pentecôtistes, effectivement ou des membres vraiment, je sais pas, mais vous devenez ceux qui sont ça, vous, vous voyez effectivement, comme je vous dis, ils diront toujours, nous sommes des, des baptistes, nous sommes des presbytériens, nous sommes, mais jamais des chrétiens d'abord presbytérien, et puis dit je suis chrétien en fait, quand tu es chrétien, quand tu es catholique ou présbytérien, tu n'es pas un chrétien non plus, tu ne l'es pas parce que tu témoins les, les, les témoins de ce que tu as reçu. Au-dedans de toi. Et ça, ça, ça ne pourra jamais t'amener au ciel. Lisez, non. parfois, par déjà se fait beaucoup des, des, des idées dans la tête. Il hein? faut lire dans l'Apocalypse. Oui. lisez bien. Vous verrez effectivement que. Oh là là, il y a des livres qui étaient ouverts, monsieur. Ah oui. Ah oui, c'est sûr et certain cela. Et puis des foules et des foules qui se mettent effectivement dans la foule, effectivement. Évidemment, vous, savez, vous dites, mais, et les de mort etc. Et, mais oui, messieurs, je ne vais pas rentrer dedans. Mais bon, ils disent effectivement, je n'ai pas terminé, ils disent, mais je n'ai redonné les paroles que tu m'as données. Donc, je n'ai pas changé. Est-ce que vous me suivez? Il dit, je n'ai pas amélioré. Que Dieu te bénisse. Je n'ai donné exactement ce que tu m'as donné. Amen. Amen. Pour quelle raison j'ai donné ça Et de quelle manière je puis arriver à leur donner ce que toi tu m'as donné sans modifier mmh, Alléluia Amen, amen Il a dit tu crois que c'est Philippe ou Thomas qui a posé la question, il montre-nous le Père, cela nous suffit oh. Oh. Amen. Vous vous souvenez oui. Alors il Philippe, je Philippe mais. il y a tellement si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu Amen. Ouais. Mais c'est lui qui m'a vu, moi. Il a vu le Père. Ne crois-tu pas que le Père est en moi et Je le répète. Oui, monsieur. Amen. Mon frère et ma soeur, Dieu est esprit. Alléluia. Quand on a l'esprit du Seigneur, le Saint-Esprit, au moins pour un ministère vous ne pouvez pas dire autre chose que ce que Dieu a dit Amen. pourquoi? parce que le Saint-Esprit veille sur la parole de Dieu le Seigneur a dit à Moïse vous dites je ne sais pas parler de Moïse n'est-ce pas moi qui ai crié la bouche et dit moi je te dirai ce que toi tu dois dire c'est vrai non? je te montrerai ce que tu dois à il dit je leur ai et hey, ils ont vraiment reçu c'est pour ça. Il faut toujours prêter attention à la parole de Dieu parce que quand, à un certain moment, ta foi est un peu foie, qui est fébrile comme ça, Dieu te donne l'occasion d'aller dans un endroit où la parole de Dieu est prêchée. Amen. Que Dieu Amen. te bénisse, ma sœur Angela. Et bien qu se quand la parole de Dieu est prêchée avec puissance, Dieu est en action, ta foi commence à monter. C'est pour ça qu'on dit que la foi vient de ce qu'on attend. Amen. Amen. Oui, Monsieur. Amen. Ce n'est pas bon de laisser chez moi à la maison, toujours la télévision, télévision, mais ça t'apporte quoi, télévision ça. Oh. Mon âme a soif de Dieu Amen. Donc je besoin qu'effectivement, que, que quelque chose vienne me rapprocher de ce Dieu. Mm -hmm. Juste entre parenthèses pour revenir si vite. Nous nous battons pour avoir des millions, tout ça. Surtout quand on regarde les stars à la télévision, on les envient. Ah, ils ont des voitures quand tu pousses un peu comme ça, 150 km à l'heure. Ils ont des maisons quand ils rentrent dedans. Wa, wa, wa, wa, wa, wa. 150 chambres, 250 salons. Wa, wa, wa, wa. Tout le monde rêve. Mais allez là-bas aujourd'hui aux États-Unis. Oui. Le feu est passé. Le feu. Ils ont des millions. Ils pouvaient quand même stopper le feu. Et puis dans un, un pays avec une armée, avec une puissance atomique et tout ça, et un petit feu. Mais elle veut monter la puissance des États-Unis. Et là, l'armée sort effectivement avec une arme sophistiquée. Le feu fouille. Non. Personne, même les armes qu'ils ont, on fui même avec les avions pour que... Frère, regardez un petit Juste un feu. Vraiment. Toutes les maisons des milliardaires, là, sur les paradises, là, qu'on appelle effectivement par la boucle des énoces. Et sur les tuyaux des maisons, là, avec le comme ça, là. Tout ça, à un jour brûlé stopper le feu, ils ne savent pas le stopper. Ça doit nous donner à réfléchir. Oui. Nous ne dormons pas parce qu'on ne veut pas compter comme les stars. Mais non, ça ne sert à rien, ce n'est qu'une vanité, ces choses-là. Aujourd'hui, maintenant ils pleurent, effectivement, ma maison de 20 milliards, effectivement. Si on en avait ça, on aurait aidé les frères et le monde. C'est vrai, donnez-nous, nous aiderons des frères. C'est ça. C'est sûr et certain. Au moins, s'ils avaient donné, ils ah, auraient la récompense de Dieu, parce que. Mais là, c'est parti de le fumer. Les milliards, effectivement, ils pleurent. C'est pour que nous comprenions, frères et sœurs, que toutes ces choses-là sont des vanités. Amen. Amen. Nous devons Amen. trouver, chercher quelque chose qui est tellement si important Amen. pour nous-mêmes. Parce que, regardez, tu peux te battre. J'ai toujours dit une chose Il y a une chose à laquelle tu ne vas pas échapper. C'est le cercle. On te mettra dans ce cercle. Tu peux dire, je m'en fous des dieux. il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mm -hmm. Je m'en fous de Dieu, je suis encore... Il n'y a pas de problème. Mais l'amour, pardon, la mort ne s'en fout pas de toi. La mort, elle est tentée de tourner autour de toi. Tu veux dire, oh, je n'en veux pas. Mais en fait, que tu veuilles ou pas, la mort a dit, moi, je suis collé à toi. C'est ça. c'est <rire> un jour... Tu peux avoir... Les sais château de 150 000 chambres à coucher tu vas te retrouver aussi tu sais où sera ta demeure maintenant c'est les cimetière. là il n'y a pas il y a pas de chambre à coucher il n'y a pas de des, comment c'est des, des carrelages en or je ne sais pas moi même si on pouvait mais là dedans c'est l'endroit où même les pauvres les six rien du tout vous vous trouvez tous entre là donc c'est dans une plotte de terre là qu'on a creusé c'est Dieu que tu dis je n'en veux pas. Il t'a dit à toi que tu as été tiré de moi. Oh, Tu vas retourner où ah, ah. Oh. Tu peux tout faire. Tu n'en veux pas, mais un jour oh. tu le pleures. Oh, ah, mm. Tu dis oh, si je savais, si je savais, aussi oh, je savais. Mais il t'a donné l'occasion ah, pendant ce temps, Mais tu avais déjà les gens à Oh, je suis encore belle. Je suis en encore jeune. Je suis ceci et cela. Il n'y a pas de problème pendant qu'il y a encore le temps qu'il passe, effectivement, il te donne l'occasion. Il n'y a pas de plus grande richesse dans ce monde que nous voyons. L'argent, ça passera. Les maisons, ça passera. Mais il y a une chose qui ne peut pas passer. La parole de Dieu. Les cieux et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Il dit ils ont reconnu vraiment que tu m'as envoyé, donc effectivement que quand on croit en lui, on sait effectivement qui il est parce que, pourquoi est-ce que Jésus notre Seigneur est entré dans le monde c'est là qu'on a comprendre effectivement, oui monsieur nous avons vu, nous retournons vite effectivement, oui dans le lieu saint. les lieux saints les lévites qui étaient là qui travaillent là-dedans ne pouvaient pas entrer dans la présence de Dieu bien qu'il soit là en cet endroit là vous êtes tout faire! Il n'était pas en communion avec Dieu. Est-ce que vous suivez? Oui, oui, oui. Est-ce que vous entendez? C'est comme toi aussi. Tu passes par la sanctification. Et ça aussi, dans la sanctification, Dieu n'est pas là. Oh oui, monsieur. Oh oui, madame. <rire> Oh, les... non, non, non, non, non. dans la sanctification vous savez pourquoi? nous l'avons lu avec vous, n'est-ce pas? Oui. les séraphins qui s'étaient au-dessus de lui oui. ils avaient chacun six ans n'est-ce pas vrai? deux oui. oui. pourquoi? Oui. pour se couvrir encore les pieds, n'est-ce pas? Oui. qu'est-ce qu'il disait? Oui. saint, saint oui. on peut pas lever la tête pour le voir alors oui. toi, tu dois inviter c'est Dieu qui est tellement si saint à venir dans un endroit aussi sale. La sanctification, c'est quoi? Mais c'est le nettoyage. Amen. On nettoie pour que quelqu'un puisse venir. Pourquoi vous nettoyez votre maison? C'est quand vous voulez recevoir les invités, non? C'est vrai ou pas? Est-ce que vous nettoyez la maison quand les invités sont là? Oui. Oh. Bon, oh, tu as invité le frère Daniel, le frère. Ils sont assis. Ah, lévez vos pieds, je dois quand même enlever les poussières. Vous... Bougez-vous bougez un peu, je dois passer à l'aspirateur. Ils sont là si vous faites ça. C'est avant qu'ils arrivent. Aspirateur. Tout est propre, tout est propre. Pourquoi moi je reçois le les hommes des dieux N'est-ce pas vrai C'est ça, messieurs. C'est ça, madame. Vous n'allez pas trouver Dieu dans un lieu sale S'il vous plaît. quand oh, Salomon a bâti la maison oh, oh. il était fait conformément à ce que Dieu voulait et j'ouvrais le temps cet homme s'est mis debout là pour la prière et dit Seigneur mon Dieu mon Dieu regarde ce que tu as conçu que tu avais dit par la bouche de mon père ton serviteur David tu l'as accompli tu t'es bâti cette maison vous vous souvenez non? Amen tu l'as fait comme Dieu parce que les mesures et tout ça c'est comme Dieu voulait les pierres étaient taillées à l'extérieur vous ramener On, peu, on, les on, les on essaie, non Il dit, mais Seigneur, <rire> quelle maison pourrais-je te bâtir Car voici les cieux et les cieux, ne le peuvent se contenir. Je ne suis qu'un homme, mon Dieu, je fais ce que l'on peut faire. Mais c'est des que tu de me trouver grâce devant ta face, que toi, le Dieu très haut, qui te regarde, puissent te poser cette maison. Quand ton peuple aura péché, Alléluia! Yeah. Quand il priera, le regard de cette maison, le Seigneur, entend le prier et aussi exauce. Quand il sera exilé quelque part, oh, là où il sera, tourné le regard vers cette maison et qu'il prie effectivement, Seigneur exauce. Quand tu auras la famille, lorsqu'il te et qu'il prie quand il arrive, c'est toi, même vraiment le peuple de Dieu. Il a énuméré beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup pour qu'il n'oublie rien. Yeah. Oui. Il dit, mais Seigneur, il n'y a personne qui ne pêche. Quand ils pêcheront, quand il est dans ta maison, t'es dit, Seigneur, pardon. Oui. Il a tout déguisé. frère. Quand il a prié, il a prié, il a prié Seigneur, et pitié de nous dit, accepte et accorde, je t'en supplie. C'est à ce moment-là que Dieu est venu. J'ai exaucé ta prière. C'est pour ça que Daniel là-bas, chez lui du Canestat, quand il ne prie pas, il dit, est... ah, ah, Je me souviens que lorsque Salomon avait prié, Dieu a dit qu'il a exaucé. Donc je suis à l'étranger. Je tourne vers la vers de tes rêves, vers les bête de ta maison. Dieu ne se exauce. La bête de Dieu a été fermée. Dieu de sa parole, il veille. mon frère, il faut vous réveiller, frère. Vous n'avez pas comme des menaces, non. Le temps est là, frère, pour se tenir debout et servir ce Dieu avec foi. Frère et sœur, on a beaucoup dormi. On a attendu qu'on nous fasse des massages à gauche et à droite. Non, maintenant lève-toi. Amen. Amen. Quand est-ce que tu vas ah. témoigner de ce Dieu Quand il va te Vous savez, ce qui est dit dans les saintes écritures, dans Apocalypse chapitre 12, ils l'ont vaincu. C'est sens, c'est à cause de leur témoignage. Amen. Amen. Oui, vous pouvez les lire, je ne vois pas le temps, je, je cours après le temps pour le temps. Oui, frères et sœurs, jusqu'à quand auras-tu honte de Dieu mm -hmm. Jusqu'à quand auras-tu honte de pouvoir quand même Dire aux hommes qui tu es. Tu es avec des païens, tu as honte de pouvoir prier même à table. Si oui, euh, sont des, des homosexuels, ils ne vont pas, vont pas avoir honte de pouvoir vous parler. Moi je suis, moi je suis. Oui. Tu dois quand même reconnaître quand même la grâce que Dieu t'a accordée. Pourquoi aurais-tu honte de, de, de c'est oui. Jésus Nous ne sommes même pas encore arrivés plus loin. Frère, ma soeur, je préfère que tous les hommes m'insultent, je oui. porte le oui. pas, Mais c'est Jésus. Mm -hmm. même si tu ne veux plus le recevoir chez toi à la maison parce que je parle de lui je suis d'accord vous n'êtes pas d'accord? vous avez honte de parler de lui? Non. Non. Oh. Bah, vous dites non, il s'est qu'en dehors vraiment, bah, on vous donne ça, je suis avec les amis on va s'en égale Les Jean qu'est-ce que tu fais? Et tu, tu, tu es silencieux pourquoi pas si tu, tu ne veux pas, vous ne pas que des gens voient que tu tiendrais devoir prier. C'est vrai, non mm -hmm. Mais Vous me donnez mon sandwich, les sandwich est à moi. Mm -hmm. Alors je fais avec mon sandwich ce que je veux. Amen. Amen. Et Dieu te bénisse. Eh ben, C'est le mien, non Amen. Eh ben, Je m'écris. Je prie. Qu'est-ce que tu vrai. fais Amen. Tu faisais quoi Tu dis, mais j'ai rendu grâce au Seigneur Amen. qui a touché ton cœur pour me donner ce sandwich. Amen. Amen. <rire> ah, Seigneur oui. Jésus, pitié de nous. Oui. Non. Dieu nous aime. Vous savez, oui. juste simplement un petit mot comme ça. Mais vous voyez comment notre soeur Sophie est venue parmi nous. Vous vous souvenez, non oui. bon, Chacun ne vous le sait. ne le savez, savez pas. Oui. Juste simplement qu'une Bible a été sortie. Amen. Juste la Bible. Oui. Pas une prédication. Juste la Bible. Quand Sophie a vu la Bible, son cœur a fait. boum vrai Mais toi, quand tu, tu, tu baisses ta tête pour le. La personne ne va te poser la question. Peut-être que c'est un enfant de Dieu qui est tellement égaré dans les choses. La... Tu as honte parce qu'on te demandera son sang. C'est vrai. Amen. Non, nous revenons vite ici. Alors il dit. Verset 8. Donc Jean 17, verset 8, il dit, oh car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que tu sortis des de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Mon frère, je, vois, je, pas, je ma montre, je l'ai oublié pour ne pas dépasser. Je vois pas bien cette montre-là. Ok. Parce que okay, c'est le problème. Parce que je vais pas non plus qui rentrent très tard. Parce que quand je viens de loin, je vois pas tellement très bien. Je suis un peu embêté. J'ai oublié ma montre. Alors, nous continuons ici. dit, ils ont cru que tu m'as envoyé. Verset 9, il dit, c'est pour eux que j'ai pris. Est-ce que vous suivez? Amen. Il dit qu'ils ont cru, ils ont reconnu, ils ont dit des droits vraiment avec une certitude. Qu'est-ce qui produit cette certitude dans le cœur? de la parole de Dieu. Amen, C'est sûr et certain. Il dit, ils ont reconnu, mais vraiment avec un cœur, ils, ils, ils ont su d'abord, ils ont aussi réalisé l'importance de ce nom. Voilà pourquoi que quand tu as été baptisé dans le nom du Père, Fils et Saint-Esprit dans la Trinité, quand on te montre que, que c'est un faux baptême, et que le vrai baptême est dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, ton cœur à toi ne discute pas. Amen. Il y a quelque chose qui montre en toi qui dit, mais Alléluia, c'est ça la chose Ah, si, si. c'est grâce ils ont réellement reconnu et puis il dit ce n'est pas pour tout le monde que j'ai pris il dit je prie c'est pour eux vous allez comprendre pourquoi il dit mais c'est pour eux que j'ai pris il répète bien je ne prie pas pour le monde mais pour ceux que tu m'as donné parce qu'ils sont à toi. Est-ce que vous comprenez? Amen. Je prie pour ceux que tu m'as donné Pour eux. Parce qu'ils sont à toi. Vous avez remarqué les caractéristiques de ceux-là dont il a dit qu'ils étaient à toi. Tu me les as donnés. Leur caractéristique est telle que quand il leur il leur donnait leur parole. Ils avaient le cœur ouvert. Et surtout, ils avaient quelque chose de particulier. C'était l'attention. Les disciples véritables, Dieu leur a donné quelque chose comme alerte au dedans. Quand la parole de Dieu sort, ils sont très attentifs. N'oubliez jamais ce que vous entendez. C'est pourquoi vous remarquez que. Quand la parole de Dieu est vraiment prêchée, le diable vous distrait. Les choses commencent à passer par votre esprit, par là. Vous regardez par là, ma cravate n'est pas bien serrée. Vous êtes distrait par là. Bon, je dois la laisser pour respirer. Et ça, ça c'est important. Vous comprenez Donc c'est très important que vous compreniez ça. Donc le diable va commencer à pouvoir, pourquoi que vous perdez effectivement le cheminement de la parole Parce qu'il sait une chose qui est si vous prêtez attention vous avez la victoire dans ce qui vous domine. Je suis un certain. Exactement. Et là, il dit, mais je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux-là que, que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et comme ils sont à toi, alors, il y a quelque chose de particulier qui se passe. ce qu'il avait dit dans Matthieu chapitre 16. Quand Pierre a répondu, il dit, tu es le Christ, le fils du vivant. Il dit, mais tu es heureux Simon, fils de Jonas, parce ne parle pas de ça, il pas parle pas de ça, mais c'est mon je révélé cela. Sur cette révélation, je bâtirai mon église. Qu'est-ce qu'il a dit? Et Les portes du séjour de mort ne prévaleront point contre eux. Amen. Pourquoi il prie pour eux? Il n'est pas pour le monde. Parce que ceux qui si sont dans le monde avec le monde, le monde s'entend bien avec eux. Amen. Mais ceux-ci ce qu'ils ont. Reconnu ce que tu fais. Donc, je suis ta parole à toi. Nous ah. continuons, il dit. Verset mm -hmm. dit. Ah. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Je suis glorifié à eux. N'est-ce pas? Je ne suis plus dans le monde. Mais ils sont dans le monde. Et je vais à toi. Père Saint. Prêtez attention. Garde-les en ton nom, ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Alors, il a marqué dans la prière, il m'a dit Mais qu'est-ce qu'il a demandé Il dit Que tu le gardes, en fait. Dieu ne va pas garder tout le monde. Non. Vous devez comprendre aussi pour quelle raison. Est-ce que vous suivez Amen. Amen. Parce que la Bible dit que l'ange de l'éternel campe autour de tout le monde. Non, monsieur. Est-ce que vous suivez? Amen. Pourquoi il a prié à dire le Père? Parce que vous savez, je l'ai dit ici, que jean 17 est une prière. Les autres prières, Dieu peut ne pas exaucer. Mais celle-ci, celle-ci, c'est déjà exaucé. Amen. Comme ces prières là ça va, ça profite comme ça. Amen. Il dit, garde-le. Pourquoi est-ce que Dieu les garde et il les gardera. Mmh. Vous vous souvenez ce que le Seigneur <coughs> avait dit à, J à Jérémie Alléluia. Il lui a posé la question. Que vois-tu, Jérémie Qu vois -tu, Jérémie lui répondit, il dit, je vois une propre d'amandier. Le Seigneur lui a dit, ah, Amen. tu as bien vu, pourquoi parce que moi ici, je veille Amen. sur ma parole. Qu'est-ce qu'ils ont reçu Amen. Ils ont reçu ta parole. Amen. Alléluia. Amen. Oui, monsieur. Tu es un Dieu parfait. Amen. Amen. Amen. Tu veux pourquoi Tu dois être dans la paix, tu es sûr. Donc tu reçois la parole de Dieu. Les anges sont là. Amen. Amen. Dieu ne peut pas se défaire de sa parole. Non. Tu peux passer par des épreuves. Reste tranquille. Il a dit, si tu traverses les eaux, oh, je serai oh, avec toi. dans oh, le feu, le feu ne oh, t'abattra oh, pas. Je serai toujours avec toi. Oh, oui, oh, monsieur. Oh, oh, oh, oh. Pourquoi? Parce que tu gardes la parole de Dieu. Amen. Amen. Amen. Oui. Alléluia. Amen. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. Notre Père Céleste oui, Merci est Nous voulons te dire merci. Alléluia. Parce que tu es vraiment Dieu. Merci. Parce que tu es vraiment l'éternel. Parce que tu conduis oui. encore mon bébé de mes Aujourd'hui encore, c'est un, un jour de grâce, mon Père. Pour pouvoir te montrer le chemin, tu nous oui. conduis. Et tu veux réellement que nous puissions avancer, Père. Oh Dieu, ne pas rester dans le lieu saint mon bébé de mes patrissants, mais aller au-delà du voile. Je te remercie. Merci parce que tu es vraiment merveilleux, Père. Nous t'emplons la grâce encore, bénémoine Patribuissant, ce que nous voulons mm. ton soutien, Patémissant, parce que nous voulons garder ce que toi tu donnes, Père. Je prie pour chaque frère ici, je prie pour chaque soeur ici, je prie pour chaque enfant, mon bénémoine Patribuissant, je prie pour les le nouveaux comme pour les anciens. Seigneur, poursuit à accorder la grâce, mon père. Oh Dieu du ciel, il y a un réveil, mon Père Bisson. Dans le cœur de mon frère, de ma soeur, mon Dieu. Ramène encore davantage, Père Bisson. Parce que c'est le temps, mon bénémoine, Patrice, où tu ramènes cette histoire à toi les aigles doivent revenir, votre Dieu, comme le maillet de qui encore se libéré, pas de l'issue. On les aiguillons, en tant ta voix. Nous en sorti mon bénévole personne. Ce qui n'est pas ta bloire à toi, bénévole Père Dieu, nous ne pas parce que tu es le Dieu. Nous voulons ta présence, mon Nous voulons t'honorer, nous voulons te servir, nous voulons t'adorer, Père Nous voulons vivre avec toi, Père. Le temps est là, mon béni, Le monde doit voir. que tu vis dans ton peuple, mon Père. Délivre mon Père. Délivre ma soeur. Oh, tu sois libre, Père les amours de l'issue. Oh tu es vivant, mon béni, de l'issue. Nous voulons plus la religion, mon de personne. Nous voulons, religion, -t -t oh, oui, nous voulons oui, ta parole. Oui, nous voulons oui, ta vie, Seigneur. Oui, nous voulons oui, ta oui, puissance, mon de personne. Tu es l'alpha et le bébé. Oh Jésus-Christ mon roi. Oh c'est tout oh, mon frère, c'est tout ma soeur. Nos enfants, nos petits enfants, paix. Ramène, mon bénévole, Père Dieu. Nous revendiquons ceux qui sont nous. Nos enfants, Père. Nos enfants de Dieu. Oh, louange à toi. Tu es le Dieu de ta parole, Père. Bénis ton serviteur, le Daniel de mon Seigneur cette assemblée, mon bénévole. Béni aussi mon précieux frères. Oh Dieu du ciel. Merci pour mes frères de brûler. Pour mes soeurs du Père de Louange et honneur à toi. Béni soit ton Seigneur, mon père, pour la communion vingt-vissant. Oh, nous sommes heureux, mon bénémoine, Père Merci pour le frères que vous as donnés. Merci pour les soins que tu as donnés. Seigneur, réveille ton peuple, bénévole Père Tuissant. Seigneur, délivre, mon roi. Seigneur, libère les pétilles, bénévole, Oh, que la puissance de Dieu fait pour le mon roi. Et que le saint puis encore tes livres, Père, et prends le contrôle de chacun. Tu es digne de ta mauvaise. Béni soit ton Seigneur. Toi qui es l'alpha et le méga. Toi qui conduis encore aujourd'hui, béni, mes personnes. Oh béni mes soeurs qui chantent au chant à ta bénévole. et sois béni. Béni ton peuple encore, Père. Louange et honneur à toi. Louange à toi, Père. Merci pour ton amour et ta bonté. Béni sois-tu, Père.